Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Space Invaders, donc la petite série qu'on a mis en route il y a quelques temps. On continue aujourd'hui, donc on en était resté ici, vous pouvez voir au niveau ici euh, de la vague, on avait la possibilité de shooter évidemment les ennemis, on pouvait aussi contrer les tirs euh, aliens, et on pouvait voir que évidemment on pouvait se faire shooter. Vous pouvez voir qu'à chaque fois on avait ici euh, un, 10 points quand on, euh, quand on shootait tout simplement un tir ennemi, et, demi. Euh, et euh, alors je ne sais plus 50 points quand on tue un alien, voilà, donc c'est Parfait. On peut voir que la gestion des vies fonctionne. On avait vu tout ça, tout ça fonctionne très bien. Donc maintenant, l'idée c'est de s'occuper de l'UFO. Vous savez que dans Space Invaders, il y a un UFO qui se balade ici euh, en haut euh, de temps en temps. Alors il est plutôt à but ici pour vous aider et vous faire gagner du bonus. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va descendre un petit peu la vague et d'ailleurs on va limiter le nombre d'aliens dans la vague. On va mettre trois aliens par ligne pour avoir un peu plus de temps et euh, voir un petit peu mieux ce qui se passe. Alors la première chose qu'on va devoir faire, euh, c'est récupérer, alors moi je vais récupérer un fichier audio, voilà, donc il s'appelle UFO Low Speech, vous le récupérez dans le package, de nouveau, voilà, ce qui nous permettra de sonoriser tout simplement notre alien. Alors... Pour sonoriser cet alien, on va déjà aller chercher notre planche de sprite. On peut voir que dans notre planche de sprite, si on descend, normalement, vous avez deux découpés, une alien, euh, le, le petit euh, ici spreadsheet, en fait l'UFO, on va dire, et on va le positionner ici pour, dans un premier temps, voir ce qui se passe. Donc évidemment, on va devoir faire un préfab. Donc on va le renommer et on va l'appeler euh, Spaceship UFO. Voilà, Pour que notre préfab soit plus facilement reconnaissable. Alors évidemment on va changer sa couleur, on va passer en rouge pour avoir un, un, un spaceship plutôt rouge, ce qui sera un peu plus sympathique. Donc la première chose qu'on va devoir faire avec euh, ce, ce vaisseau, c'est tout simplement le faire se déplacer de la droite vers la gauche. Alors on va pour ça créer un nouveau script. Donc ce script ici, on va l'appeler tout simplement euh, spaceship par exemple, UFO, ce qui sera un peu plus simple ensuite pour s'y retrouver donc évidemment on va l'affecter à cet objet et on va pouvoir l'éditer ensemble donc la première chose qu'on va devoir faire c'est donner une vitesse donc pour ça on va utiliser une variable publique euh, voilà avec un P c'est plus simple une variable publique qui va, euh, qui va être de type float et qui va s'appeler speed tout simplement alors on va mettre un S majuscule parce qu'elle est publique et on va pouvoir par exemple la définir à trois flottes pour faire nos essais Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est au niveau de l'update, ici, tout simplement, recalculer, faire une translation de vecteur au niveau de sa position. Donc, on va faire un transform.translate. Évidemment, on va utiliser son vecteur 2.left et on va multiplier ça par la vitesse et on va multiplier ça par time. .delta time. Voilà donc ça, ça va nous permettre tout simplement si on vérifie euh, tout de suite dans Unity si on lance notre scène, alors ce que je vais faire, je vais peut-être couper le son parce que sinon euh, on va entendre, enfin non, on va le laisser pour le moment, alors on peut voir que j'ai une petite erreur vous voyez, ça arrive à tout le monde, donc ici « notre notre just like this method » alors on va voir ce que j'ai fait, euh, « transform.transform » évidemment ça ne marche pas, c'est « transform.translate » voilà, donc si je lance maintenant, on va pouvoir observer euh, que ma soucoupe se déplace bien de la droite vers la gauche comme on peut le voir donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait, Et Évidemment, on veut aussi lui ajouter du son donc qu'est ce qu'on va faire on va lui ajouter tout de suite un, une audio source jusque là il euh, n'y a rien de compliqué cette audio source on va aller chercher le son que j'ai importé, euh, donc il s'appelle UFO Low Speech et on va tout simplement ici un faire un play on awake et un loop <coughs> Pardon. alors ce que je vais faire je vais modifier le volume parce que euh, sinon ça va être assez embêtant surtout pour tester donc si maintenant on lance on va pouvoir observer on a bien le son et on a bien ici euh, l'UFO, on va l'appeler comme ça, qui sort de l'écran, c'est parfait. Maintenant l'idée, c'est qu'on va devoir quand même euh, faire ça un petit peu mieux. Parce qu'ici, euh, il doit venir à un moment donné, il ne doit pas être là en permanence, il ne doit pas faire des balayages en permanence. Donc on va devoir l'instancier ce préfab à un moment donné. Donc déjà on va en faire un préfab, parce qu'on vient de dire qu'on va l'instancier. Donc évidemment, tout de suite, on crée un préfab. Ensuite je vais le supprimer de la scène et moi je vais créer un petit système très simple qui va nous permettre de faire ça donc on va créer un empty ici qu'on va renommer qu'on va appeler spawn euh, point ufo donc je vais lui mettre une petite étiquette jaune par exemple, et on va décider de le mettre à un endroit stratégique, c'est-à-dire à peu près hors de l'écran ici, de manière à ce que le l'UFO soit spawné en dehors de notre écran. On va le modifier sa, sa position ensuite, mais en tout cas, il va nous servir à ça. Donc, ce qu'on va faire, on va devoir maintenant créer un nouveau script. Et là, on va créer un script de nouveau pour spawner l'UFO. Donc, c'est parti. On va... Créer ce nouveau script qu'on va appeler euh, Spawn UFO tout simplement. Je pense que ça va être assez euh, significatif pour qu'on s'en rappelle dans quelques temps. Donc on le met dedans, on l'affecte donc au Spawn Point UFO et on le Alors qu'est-ce qu'on va faire bah, Déjà je vous ai dit c'est simple, on va devoir spawner euh, le préfab. Donc on va créer un public Game Object. Je sais pas pourquoi je mets 2p. Public euh, game object voilà, qu'on va appeler UFO, parce qu'ici, ça va être simple de s'y retrouver. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, on va devoir utiliser ce qu'on appelle la méthode InvokeRepeating, qui va permettre, en fait, de. Enfin, ça va nous permettre de lancer une méthode euh, selon un délai au démarrage du jeu enfin au démarrage de la commande et surtout de la répéter un certain nombre de fois donc pour ça je vais utiliser deux variables je vais euh, utiliser euh, des variables publiques pour le moment qui vont être euh, qui vont s'appeler euh, alors qui vont être de type float et qui vont s'appeler par exemple first spawn et ensuite on va l'appeler next spawn pour les euh, autres qui vont être plutôt réguliers alors évidemment euh, on va leur définir des valeurs ici pour tester donc je vais mettre par exemple ici trois floats pour le next et je vais mettre pour le force on va mettre simplement euh, une flotte voilà donc ça ça nous permettra euh, de passer en argument et on reviendra là dessus ensuite pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique donc je vous ai dit qu'on a utilisé la méthode invoke repeating pour ça on va devoir donc lancer une méthode un peu comme une cour sauf que là c'est une méthode et on va euh, donc créer une méthode privée qui va s'appeler quelque chose comme spawn ufo prefab voilà ce qui me semble pas mal donc une fois qu'on aura fait ça, bah qu'est-ce qu'on doit faire On va définir un GameObject, voilà, qui va être Geo, tout simplement, pour que vous compreniez bien. Ensuite, on va assigner dans le GameObject Geo, tout simplement, Instantiate. Et là, on va utiliser une surcharge, il y en a 10 dedans, j'ai fait euh, un cours sur l'Instantiate, en fait, sur l'API. Donc euh, vous pouvez la retrouver chez Udemy. Et donc ici, on va euh, faire UFO, tout simplement, premier argument, c'est l'objet. Ensuite, on va utiliser la transform.position, pour euh, définir son, sa position de démarrage. Et en dernier, sur cette surcharge, on doit utiliser, lui indiquer la rotation. On va prendre le quaternion identity qui spécifie tout simplement la rotation originale du préfab. Ensuite, on peut accéder à l'objet en faisant go name, par exemple, définissant son name en UFO, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors euh, maintenant, on doit lancer cette méthode grâce à invoke repeating. Donc, invoke repeating. jusque-là, ça ne va pas être compliqué. On utilise ça, on ouvre, et là ça nous demande la méthode sous forme de string, donc chaîne de caractère. Donc ici on va tout simplement indiquer ça. Ensuite le deuxième argument c'est le time, donc ça ça va être le temps euh, à partir du moment où ça doit se déclencher, donc ça va être notre first spawn. Voilà, et ensuite la dernière c'est le repeat rate, c'est-à-dire la répétition, bah, ça va être le next spawn. Voilà, donc je pense que là, vous avez compris, c'est assez simple. Donc maintenant, si on teste ça, on va pouvoir tester ça tout de suite. Euh, on va évidemment glisser ici notre préfab UFO à l'intérieur. Si on lance la scène, on devrait voir euh, au bout d'une seconde, on peut voir le préfab qui est bien spawné et que ça devrait se répéter tous les 3 secondes les trois flottes donc on peut voir que c'est ça après tiens qu'à vous de modifier les choses mais là on peut voir que c'est assez gênant parce que même si on définit ça comme ça euh, bah on risque d'avoir deux deux ufo en même temps sur la ce qui serait assez gênant moi j'ai pas envie j'en veux qu'un à la fois donc pour ça on va aller modifier un petit peu ici euh, notre spawn ufo préfabre en fait on va le faire uniquement si il euh, n'y a pas d'objet ufo comme on vient de le définir ici sur euh, dans, dans la hiérarchie donc on va faire un if et là, on va utiliser l'opérateur Note. Voilà. Et là, on va faire notre gameobject.find. On va rechercher dans la hiérarchie s'il y a un objet qui s'appelle UFO. Voilà. Si c'est pas le cas, ben là on va lui dire, allez, tu peux spawner, tu fais ça. Sinon, ben, il fera pas, tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir observer que si on refait la même chose, si j'enregistre, on va pouvoir observer que je n'en aurai plus jamais euh, un deuxième en même temps. Et d'ailleurs, j'en aurai jamais de deuxième pour le moment. Parce que mon UFO, il n'est jamais détruit. Regardez, là, il sort de l'écran, mais il continue. Donc il est toujours dans ma scène. Donc on va devoir, euh, maintenant, si on veut que ça fonctionne, faire quelque chose pour que quand il sort de la scène, il soit détruit. Donc ce qu'on va faire, on va prendre par exemple ici notre Point Point. On va faire un clic droit, on va faire Duplicate. Et on va appeler ici... Euh, cet objet « Destroy UFO ». Voilà. Je vais le prendre. Je vais le glisser un peu à droite, ici, en dehors de l'écran. Je vais lui ajouter euh, un « Box Collider » 2D. Euh, on va le laisser comme ça, d'ailleurs. Et moi, je voudrais utiliser... Alors, on pourrait utiliser la collision, tout ça. Moi, je vais utiliser le « Is Trigger ». Je voudrais que ça passe à l'intérieur, c'est plus simple. Alors, une autre chose aussi, avant de continuer, c'est qu'on peut voir que maintenant, si euh, j'essaye... Alors, je vais essayer de, de le toucher. Alors là du coup, oh pardon, alors évidemment si vous faites un copier comme moi, n'oubliez pas de supprimer ici le spawn UFO sur l'objet destroy, voilà, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc je vais essayer de le détruire pour voir ce qui se passe. On peut voir que là ça passe au travers alors pourquoi tout simplement ici parce que mon spaceship regardez si on regarde le préfab il n'y a pas du tout de collider alors ça c'est assez embêtant donc on va tout simplement ajouter un box collider 2d Voilà. alors on n'a pas besoin d'aller le vérifier mais si vous le posez sur votre scène vous pourrez observer que le box collider euh, s'adapte bien donc ici on a bien notre box collider et euh, si on lance notre scène qu'est ce qui se passe on va essayer de nouveau de le shooter et on peut voir que mon trait, il vient bien en collision, mais ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ici, regardez, si on le tag, et c'est ce qu'on va faire tout de suite pour que vous compreniez bien, on avait créé dans notre script, ici, euh, alien, le, le truc alien, le, le, le, le tag alien, pardon. Ce qui maintenant, si euh, on, on dit, considère que c'est un alien, regardez, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai 50 points, vous voyez Donc ça, c'est assez gênant. Et on peut voir qu'il me tire dessus aussi. Pourquoi Parce que c'est considéré comme un alien. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va modifier ça. La première chose, c'est qu'on va pas utiliser le tag alien parce que c'est pas fait pour ça. On va ajouter un nouveau tag. Voilà. Donc, je vais prendre ici, par exemple, et je vais l'appeler UFO ce tag, je vais l'affecter ici à mon spaceship. Comme ça, ce ne sera plus l'alien. Alors évidemment, si je fais ça maintenant, ça ne fonctionnera toujours pas, parce que ce n'est pas le tag alien. Donc ce qu'on va faire, rappelez-vous, c'était au niveau de notre script, de notre bullet player, notre tier player. Et si on va voir dedans, on va pouvoir observer euh, qu'on a en théorie... Alors c'est tout, c'est ici. Voilà. On peut voir, je vais les réduire un petit peu. On a bien ici if c'est alien, ben on fait tout ça. Ben on va refaire exactement la même chose, on va servir de cette condition, on va la coller, sauf qu'évidemment, ici, on va dire que ce n'est plus alien, mais le tag, c'est UFO. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ben Là, on va pas lui donner 50 points. On va, par exemple, dire je veux que ce soit 200 points. C'est le but de, de cette petite UFO qui se balade, c'est de nous faire gagner du bonus. Euh, donc ça, c'est parfait. Mais va encore se poser un petit problème, vous allez voir, parce que quand il y a des modifications comme ça, on, on a souvent des soucis. Mais on va déjà pouvoir observer que si je le shoot, en théorie, j'aurais bien 200 points. Voilà, on peut voir que j'ai bien 200 points au compteur. Par contre, regardez ce qui se passe au niveau ici de l'alien wave. Je vais faire pause. Euh, j'ai, euh, Rappelez-vous, pour fermer la partie pour savoir quand elle est terminée, on peut voir qu'on a un total, total alien in wave de 12 au total. Évidemment, ici, d'ailleurs, vous pouvez voir que j'en ai bien encore 12. J'ai 4 fois 3, donc c'est bien 12. Or, comme j'ai euh, flingué ici euh, l'UFO, ça m'en a enlevé un. Donc ça c'est assez embêtant parce que du coup, en fait, euh, bah, je ne vais plus pouvoir finir correctement la partie. Il faudrait en fait que je, sois reste, je reste à 12. Alors pour vous rappeler comment on fait, et là il faudra revenir un petit peu en arrière, pour ceux qui ont suivi les, les, les épisodes les uns derrière les autres, ça va peut-être être un peu plus simple. Mais il faudra aller euh, modifier ça. Alors je ne sais plus quel script exactement c'est de mémoire. Alors, voilà, c'est dans l'explosion alien. On avait créé ici, vous pouvez voir, qu'on fait un destroyer. Alors, l'explosion alien, pour vous rappeler, euh, quand on touche un alien, on instancie en fait un objet préfab qui est l'explosion, ici, Alien, et on peut voir qu'on a une explosion Alien au niveau du script. Et donc, si on va voir dans le script, à chaque fois qu'on explose un Alien, on en tire en fait, euh, Remaining Alien, on lui enlève moins 1. Or, c'est ce qu'on fait, parce que là, l'UFO, on le détecte, on instancie l'explosion, et donc ça enlève moins 1. Donc, je vais copier cette ligne, parce que la solution la plus simple, pour moi, c'est tout simplement, ici, euh, d'aller au niveau du script qu'on édité euh, alors qui était euh, le space -shipper. Alors je ne sais plus du tout, vous voyez qu'avec tous ces noms on s'y perd alors, on va y retrouver, on va trouver. voilà ici non dans le bullet player pardon bon, oui je vais y arriver et donc ici voilà c'est ça, donc on rajoute 200 points mais ce qu'on va faire petite manipulation, c'est qu'on a copié la ligne, on va ici prendre exactement la même commande, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la wave le Remaining Alien, et au lieu de lui faire moins 1, on va lui faire plus égal 1. Ce qui fait que ce sera une opération blanche. Ça va, quand on va détruire et instancier l'explosion de l'UFO, ça va donc décrémenter euh, tout de suite les Remaining aliens, les Aliens restantes de 1, mais dans la foulée, on lui rajoute 1. Donc c'est une opération blanche à 0. Donc c'est parfait parce que nous, euh, cet UFO, à part euh, nous donner 200 points, c'est juste ce qu'il va faire. Donc ça, maintenant, si on vérifie, on va pouvoir observer que normalement si je sélectionne l'objet Wave, voilà, je détruis ici, alors si j'y arrive, bah, je l'ai raté. Mais si je détruis ici, voilà, des aliens, on peut voir que je suis bien à 10 euh, restant sur 12. Et si j'arrive à shooter mon UFO, et oui, évidemment ça va être compliqué parce qu'on ne l'a pas encore détruit, donc on va recommencer, il faut vraiment pas le rater, donc je le fais tout de suite. Voilà, on peut voir que je suis toujours à 12 sur 12, vous voyez eh, je vais essayer de le shooter aussi, mais voilà, 12 sur 12 à chaque fois, j'ai bien 400 points. Et donc ça fonctionne bien. Maintenant, on peut observer que à chaque fois que je détruis une alien, j'ai bien mon compteur qui est de 10 sur 12 qui reste. Donc voilà, ça c'est un problème qui est réglé. C'est plutôt bien. Alors maintenant, on va quand même s'occuper de la destruction parce que là, c'est vrai que c'est assez désagréable. Donc euh, pour ça, il faut que je crée un script ici sur mon Destroy UFO. Alors vous allez me dire, je vais pas du tout. En fait, on va Modifier le script de, euh, ici, le Spaceship UFO pour détecter quand il y aura ici, euh, que ça rentre dans le trigger ici de la, du Box Collider de, euh, euh, du Destroy UFO. Alors, ce que je vais faire, je vais créer aussi un nouveau tag pour bien détecter que ce soit ça. Donc, je vais faire un tag, je vais prendre ici une case, je vais faire plus et je vais mettre ici Destroy. J'enregistre. J'applique au Destroy UFO et je n'oublie pas de mettre le bon tag qui est ici « Destroy ». Donc ça c'est parfait. Attention aussi, vous pouvez voir que sa position moi sur l'axe Z, comme on est ici en 2D, n'est pas bien de 0. Alors ça peut être gênant, donc on va le mettre à 0, évidemment. Donc maintenant, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'approcher un petit peu, parce qu'on ne va pas se taper euh, tout le chemin de l'UFO, on peut le voir plus rapidement, on va voir ici quand il rentre dedans si ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, on va prendre de nouveau ici le vaisseau, enfin le, le script. Alors si vous êtes perdu quand vous ne savez plus comme ça, n'hésitez pas à aller dans le dossier préfab, vous sélectionnez votre préfab, vous pouvez voir que son script c'est bien SpaceShip UFO ici. Donc on va le sélectionner et c'est lui qu'on va devoir modifier. Alors on va utiliser la méthode qui va être ici void on trigger, et on va utiliser stay 2D, donc ça veut dire tout simplement que quand il est à l'intérieur du trigger, c'est plus fin il y a plus de lancement, mais on risque des fois de rater le le, le, le, le, le, le, le, le l ou donc c'est plutôt gênant, là je vais prendre un trigger stay, donc moi ce que je vous conseille, quand vous utilisez ça, et j'ai souvent la question, on dit oui il n'y a pas de collision et tout ça, faites un petit print tout simplement comme ça, pour voir si ça fonctionne, et vous faites un copier-coller ici de la méthode, oh, voilà et ça me permettra de savoir si ma collision est bien détectée, euh, parce que ensuite, ce que je vais devoir faire c'est tout simplement ici faire une condition if en disant si l'objet ici collision euh, et qu'on vérifie le tag, donc compare tag, entre parenthèses ici que ça doit être destroy, rappelez-vous ici je suis sur mon vaisseau donc il rentre en collision avec euh, le, le collider qui a pour euh, tag destroy, bah, qu'est-ce que je fais Je fais tout simplement une destruction, je fais un destroy de quoi bah, du game object. Voilà, qui est l'UFO, tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir tester ça, voir si ça fonctionne. Parce que ça, ce n'est pas forcément évident et j'ai souvent des questions là-dessus. Donc on va pouvoir observer que si je lance, d'ailleurs je vais mettre la console, et on va regarder ce qui se passe. Vous pouvez voir qu'ici... Il est bien spawné, il passe à l'intérieur, mais il n'y a rien qui se passe. D'ailleurs, on peut voir dans ma console, j'ai rien du tout. C'est tout simplement parce que en fait, j'ai un problème ici. Vous savez que quand on doit détecter des collisions ou des triggers, il faut des rigid body. Donc on peut voir ici euh, que mon objet, il n'en a pas. Par contre, on va aller vérifier par exemple au niveau ici du préfab. Et on peut voir que lui, euh, qu'est-ce qui se passe lui, Il a bien un box collider, mais il n'a pas de rigid body. Donc ce qu'on va faire, on va lui mettre un rigid body 2D. Parce que bien souvent, et là vous allez voir que ça va être certainement le, la solution, c'est ça le problème. Donc pour si je le laisse comme ça, évidemment, il va être spawné, puis il va être soumis à la gravité. Donc je vais tout simplement le passer en kinématique ici, pour qu'il n'y ait pas de, de... Et on va vérifier, on lance la scène, on met la console, et là on va pouvoir non seulement observer, on voit que ça rentre bien dans le trigger, et on peut voir qu'il est bien détruit quand il rentre dedans. Voilà, donc c'est parfait, mon système fonctionne. Je vais pouvoir tout simplement ici mettre mon UFO ici, voilà, et je vais pouvoir modifier ça. Donc regardez ce qui se passe, maintenant on a bien notre spawn d'UFO, voilà, on le détruit pas. Et on va pouvoir voir quand il sort de l'écran, en théorie, bah, il va être détruit et aura lieu le prochain spawn en fonction de ce qu'on a défini dans l'Invoke Repeating. Donc on peut voir que c'est bien. Alors ce que vous pouvez faire aussi ensuite, c'est déplacer euh, les deux points ici en même temps pour les mettre à une hauteur un peu plus cohérente. Donc ça c'est parfait. Alors on va justement revenir euh, ici sur le script du Spawn Point UFO. Parce que là on va essayer d'améliorer un petit peu les choses. Alors je vous conseille évidemment de mettre ici au first point et soit manuellement des, des valeurs beaucoup plus, euh, plus importantes qui correspondent. Mais moi j'ai envie de tout simplement ici euh, modifier ça avec une valeur aléatoire. Donc qu'est-ce que je vais faire bah, je vais tout simplement ici, avant de lancer l'invoke repeating, je vais tout simplement dire ici que euh, first spawn, je vais redéfinir first spawn par exemple qui va être égal à random.range. Euh, Donc ça c'est pour générer un nombre aléatoire dans une plage de nombres. Donc on va par exemple dire en bout de... Alors là comme on est dans le cours, on va mettre 3 floats jusqu'à euh, 6 floats par exemple pour le premier. Euh, et ensuite on va euh, définir le next spawn qui lui va être beaucoup plus important par exemple. Donc on va mettre un random.range. Point range de, par exemple, euh, 14 float et euh, 20 float. Allez, alors je sais pas si c'est des bons nombres. De toute façon, ça, c'est ajusté. Mais ça, ça va nous permettre de les euh, de les définir euh, aléatoirement. Ce qui va être assez sympathique. Regardez ce qui se passe si maintenant je laisse mon spawn point et que je lance ma scène. On va pouvoir que mon first spawn et mon spawn, il est bien redéfini. On peut voir que le first spawn aura beau au niveau de 3 secondes. Et le second, voilà, alors je l'ai raté. Mais le second, aura lieu euh, au bout de 16 secondes ensuite. Donc on peut voir, on ne va pas attendre 16 secondes, vous pouvez me faire confiance maintenant, mais vous pouvez voir que ça peut être assez intéressant. Donc ça c'est une chose. Alors bien évidemment, ici pour les besoins euh, du, du tuto, on ne va pas laisser ça, on va mettre 3 ici float, parce que sinon on va mettre les deux mêmes valeurs pour que ce soit un peu plus euh, facile de s'y retrouver. Ensuite ce qu'on peut faire aussi pendant qu'on y est, c'est au niveau du euh, spaceship Info c'est définir la, de la même manière la vitesse aléatoirement. Donc on va redéfinir ici speed en disant que c'est égal à random. Range, voilà, et on va lui dire qu'il doit avoir une, une vitesse qui va être par exemple définie entre deux floats et six floats, par exemple. A vous d'affiner ça, mais ça nous permettra de faire ça euh, assez facilement. Je vais enlever ici mon petit print qui a plus lieu d'être, voilà, et on enregistre tout ça. Et là c'est pareil, maintenant on va pouvoir observer que si je lance ici mon code, normalement, on devrait voir que la vitesse de l'UFO qui va spawner va être aléatoire aussi. Donc voilà, on peut voir qu'il va beaucoup plus rapidement si on prend sa speed, il est de 4-5 vous voyez donc euh, voilà, ça permet d'améliorer un petit peu les choses, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, au niveau de l'UFO, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va se poser encore un petit souci. Euh, c'est au niveau de l'invoque. Il nous reste une chose à faire. En fait, regardez ce qui se passe. Je vais essayer euh, de le faire avec vous. C'est que si maintenant, j'ai détruit ma vague. Alors bien évidemment, euh, la vague, ça fonctionne. Hein. J'ai bien, On ne va pas aller voir le compteur euh, de la vague. Mais euh, on va pouvoir observer. Alors voilà, c'est pas évident. J'aurais dû en mettre moins voir que voilà voilà si je détruis mon dernier si j'y arrive voilà on peut observer qu'il y a toujours, en fait, euh, on peut voir que dans ma console, on a bien le, le message qu'on avait mis à l'époque, qui est euh, « win this level », mais on peut voir que en fait, à ma, ma secoue, mon UFO n'est pas arrêté... Euh, en fait, la méthode est toujours invoquée, toujours répétitivement. C'est dû tout simplement à l'invoke repeating qu'on a dans euh, ici, le spawn UFO. Voilà. Donc, on va tout simplement créer une méthode publique pour pouvoir arrêter ça. Donc, pour ça, c'est assez simple. Hein, ceux qui ne connaissent pas « invoke repeating » ou « invoke », en fait, on va tout simplement créer une méthode publique pour y accéder depuis un euh, autre script et on va l'appeler euh, ufo-stop-spawn par exemple. On ne va pas passer d'arguments et on va tout simplement ici dire qu'il doit arrêter euh, ici l'invoke repeating. Donc pour ça on utilise invoke, euh, cancel invoke et comme c'est une méthode, voilà ça va arrêter tous les invokes en fait, du script. Donc ici, l'inbox repeating va être à stopper tout simplement. Maintenant, il faut euh, aller le stopper au bon moment. Rappelez-vous, dans notre script ou de wave, c'est là qu'on gérait justement euh, la victoire. Alors, on va le retrouver, il me semble, un peu plus bas. Euh, si je ne vous dis pas de bêtises voilà stop all quotes, print this error donc on peut voir que ça a fonctionné donc qu'est-ce qu'on va faire bah on va tout simplement le faire dans la foulée on va dire maintenant il doit plus euh, faire un invoke repeating doit stopper à ce moment là donc pour ça on va devoir aller chercher l'objet donc on va faire un game object pour aller chercher dans la hiérarchie alors comme je ne sais plus je vais le prendre ici euh, ça va être donc le spawn point ufo je vais le copier comme ça on va gagner du temps et ça évitera les erreurs Ensuite, on doit aller chercher son composant qui est son script, qui s'appelle spawn. Alors, je ne sais plus non plus. Euh, on va mettre UFO. J'ai dû le mettre dedans. Euh, spawn UFO. Voilà. Et euh, ensuite, on va accéder maintenant à notre méthode publique qui est euh, stop. UFO stop spawn. Voilà, qui nous permettra tout simplement de stopper ça. Donc, si maintenant on fait exactement la même chose, on devrait pouvoir observer qu'une fois que la vague est terminée, alors. J'aurais dû en mettre un peu moins, effectivement... Voilà, le dernier, alors on peut voir que là évidemment il a été spawné, c'est normal, mais on peut voir qu'on a Windis Level et maintenant on n'aura plus de spawn donc euh, ça reflète un petit peu le comportement du jeu original et on peut voir que maintenant ça s'est bien arrêté, on est bien Windy's Level donc dans la prochaine euh, dans le prochain épisode on va pouvoir s'occuper de ça et de passer maintenant à un level euh, supérieur donc voilà, ici c'est plutôt pas mal. Alors moi il y a une chose qui me gêne aussi, c'est au niveau du tir, que vous pouvez voir que quand je tire. Ça s'arrête, c'était voulu à l'époque, mais je trouve ça assez embêtant. Donc on va le modifier ensemble tout de suite pour ceux qui veulent le faire. C'est dans le « Player Controller ». Il me semble qu'on avait mis une simple condition. Ici, voilà, « If Can Shoot Move Player », vous euh, voyez. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer le « If Can Shoot ». Pas grave, hein, pour ceux qui veulent le laisser, vous pouvez, c'est euh, à votre bon vouloir. Mais maintenant, ça me permettra de tirer sans être stoppé. Voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne un peu mieux, c'est un peu plus pratique au niveau du jeu. Et donc, on peut voir qu'on s'est shooté maintenant euh, cette. Euh cette UFO, on peut voir qu'il y a une vitesse aléatoire, on peut voir que le spawn peut être réglé comme vous le désirez, et on peut évidemment euh, gagner le level, comme on a pu le voir. Euh, voilà, donc ça a été mis en place lors de, de cet épisode 8. Alors, il y a encore pas mal de choses à voir, rassurez-vous, mais on peut voir que le jeu prend tournure, là on a gagné le level, tout fonctionne bien. On va pouvoir par la suite relancer une vague, mais il faudra ajouter de la difficulté parce que là, évidemment, euh, ça n'aurait aucun sens de régénérer une vague. Donc, euh, soit on pourra euh, faire une accélération progressive, soit on pourra... Tout simplement mettre peut-être plus d'aliens dans la vague, enfin il y a beaucoup de possibilités. Euh, on va aussi pouvoir s'occuper, on peut voir qu'il y a des objets qui restent encore, des objets, des boulets aliens, clones et tout ça qui reste dessus. Rassurez-vous tout ça va être fait en temps voulu, c'est de l'optimisation, pour le moment on ne va pas compliquer les choses, ça, on verra ça en dernier lieu. Mais en tout cas ici vous avez mis au point le système euh, d'UFO, on va dire de soucoupe qu'il y a dans le jeu Space Invaders on peut voir qu'on est assez proche de la réalité. Et vous pouvez voir qu'avec ce petit système de, de destroy UFO et de spawn point, bah, euh, c'est assez sympa et ça permet vraiment d'avoir le comportement attendu. Donc n'hésitez pas, pas pardon, à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, euh, à la partager aussi parce que ça fait plaisir, comme ça on, on est connu et puis euh, la communauté augmente. Euh, évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année euh, si on se voit plus avant, si j'ai plus de vidéos en tout cas de publier avant, bien, ceci dit, c'est possible encore. Euh, et puis euh, je vous dis à bientôt pour la suite de, de, ce, de cette série ou pour un nouveau tuto.